Combien m'a rapporté YouTube en 2020 Il y a eu la monétisation, il y a eu des formations, il y a eu des partenariats. Tout cet univers peut-être où tu te poses des questions à te dire combien ça rapporte concrètement une chaîne YouTube qui avait à l'époque, vu que je te parle de l'année 2020, il y avait peut-être 3000, 4000 abonnés. Combien ça rapporte Combien on peut monétiser son audience Toutes ces questions, je vais y répondre dans cette vidéo. Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Lucas Brasier et j'aide les étudiants à réussir sur YouTube sans sacrifier leurs études. Donc si tu veux rejoindre des milliers de YouTubeurs étudiants, Abonne-toi à la chaîne YouTube, tout simplement. On attaque sans plus attendre. On rentre dans le vif du sujet. Il y a eu trois sources de revenus euh, cette année euh, 2020. Donc là, je vais te parler que de 2020. Je vais pas te faire le bilan de 2021 qui est beaucoup plus important. Mais là, c'est la première année entre guillemets où bah, j'ai monétisé mon activité. J'ai eu des rentrées d'argent. J'ai commencé les vidéos en 2018. La monétisation a été activée en mai 2019. Et en 2020, j'ai commencé à percevoir, on va dire, les, les premières rentrées d'argent. Donc, il y a trois sources de revenus. Tout simplement, il y a la vente de formation dans un premier temps, donc euh, vente de formation en ligne pour les étudiants. Dans un second temps, il y a eu la monétisation YouTube, donc tout ce que j'ai pas récupéré de 2019 plus 2020. Et enfin, dans un troisième temps, il y a les partenariats rémunérés, donc c'est-à-dire quand tu fais des placements de produits avec des marques et les erreurs également que j'ai pu faire. D'ailleurs, si tu veux une vidéo sur les erreurs que j'ai pu faire au niveau des placements de produits, il y a plein de choses que j'aurais pas dû faire au niveau des tarifs, etc. N'hésite pas à lâcher un like et si je vois que vous êtes beaucoup à lâcher un like et à me laisser des commentaires dans l'espace commentaire pour me dire que vous voulez une vidéo sur les erreurs à ne pas faire quand vous voulez faire un placement de produit avec une marque, je ferai la vidéo bien entendu. On reprend sans plus attendre donc euh, pour ces trois sources de revenus j'ai mes notes en dessous c'est pour ça j'ai tout le détail et euh, j'aurais pas de capture d'écran à te montrer comme ça directement parce que déjà 2020 ça date par contre si tu veux vérifier tout ce que je te dis il euh, y a mon livre « Le petit guide du youtubeur étudiant ». C'est à la page 92, j'ai mis exactement les mêmes chiffres. Donc voilà, y a... moi je te dis, dans mon, dans mon credo, il y a l'honnêteté et la transparence. Je ne vais pas te sortir des, des chiffres qui sont faux, J'ai aucun intérêt à ça. Et euh, il a été édité en 1000 exemplaires, le livre, donc tu peux le vérifier en... en prenant le livre. Le lien est dans la description si ça t'intéresse. Si donc, on reprend la monétisation entre 2019 et 2020, donc c'est-à-dire tous les sous que j'ai pas récupérés de 2019 qui se sont accumulés parce que j'avais pas encore créé ma société, et euh, en 2020, euh, tous ceux qui ont été générés, ça représente 400 euros. Donc voilà, ça c'est la monétisation à peu près sur un an et demi. Donc c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix, donc euh, on, va pas, on va pas cracher dessus. Les partenariats rémunérés. Là, j'avais fait trois partenariats, c'était vraiment le tout début de ma chaîne, et c'était mes premières rentrées d'argent. Ça, je le détaille également aussi dans le livre. Euh, ça m'a rapporté 400 euros de faire ces trois partenariats sur YouTube ou euh, je ne sais plus lesquels c'est exactement, de toute façon tout est détaillé dans le livre. Là c'est pour te faire vraiment un, un bilan global, 400 euros la monétisation, 400 euros les partenariats et là on arrive sur la plus grosse source de revenus qui est la vente de formation en ligne. J'avais sorti une, une formation en ligne pour les prépas scientifiques où j'avais fait de l'affiliation avec, euh, avec un ami. Euh, la, la plateforme, c'est-à-dire j'utilise un site pour héberger ma, ma vente de formation, euh, toutes ces ventes de formation m'ont rapporté 2722 euros sur l'année 2020. Tout ça encore, c'est écrit dans le livre. Si tu veux et que tu es intéressé également par une vidéo là-dessus où je te détaille un petit peu tout le processus de la création d'une formation en ligne, tu peux également lâcher un like et aussi me le dire dans les commentaires parce que là, je fais beaucoup d'appels à l'action. Je te dis pour les partenariats, je te dis pour les ventes de formation en ligne. Donc, n'hésite pas à me faire un petit récapitulatif dans l'espace commentaire. Ce qui fait qu'au total sur l'année, ça fait un total avec ces trois sources de revenus de 3522 euros. Donc ça, c'est ce que j'ai dit dans le livre. En réalité, il y a une nouvelle source de revenus, c'est-à-dire qu'il y a un partenariat qui a commencé en décembre euh, 2020 et qui s'est terminé en décembre 2021, qui s'est étalé sur un an et euh, avec des rentrées d'argent euh, variables. Mais en réalité, il y a eu une rentrée d'argent supplémentaire de 895 euros en décembre avec une boîte. Donc tout ça, je rentrerai peut-être plus en détail si je fais une vidéo comme ça récapitulative de 2021 où je te dis euh, toutes les sources de revenus. Donc euh, troisième appel à l'action, je sais que c'est vraiment pas ce qu'il faut faire, mais là, il y a vraiment énormément d'infos, énormément de valeurs que je pourrais t'apporter dans une prochaine vidéo. Donc je te le redis. Si cette vidéo-là peut t'intéresser, tu peux lâcher un like et tu peux lâcher un nouveau commentaire pour me dire si tu veux un bilan comme ça de l'année 2021 au niveau de mes sources de revenus et de mes rentrées d'argent. Euh, petit spoiler, on a réussi à passer la barre des 5 chiffres, là où en 2020, on était à la barre des 4 chiffres. Donc, en faisant 2722 plus 400 plus 400 euh, plus euh, 895, on arrive à un total de 4417 et 33 centimes, parce qu'il y avait 33 centimes pour euh, les ventes de formation en ligne qui restaient. Ce qui fait que quand on divise par 12, ça fait une rentrée d'argent de 368 euros et 11 centimes par mois. Cependant, là je t'apporte un disclaimer, je ne vais pas te dire ouais c'est ce que j'ai gagné et tout comme ça et te, te balancer des, des chiffres random. Il euh, y a des impôts là-dessus et il y a eu de l'affiliation. Donc ça veut dire que pour les impôts euh, avec l'ACRE, etc. Bon, j'ai eu des baisses d'impôts, ce qui fait que ça fait un total de 791 euros d'impôts sur les 4417,33. Et il y a eu de l'affiliation, comme je t'ai dit, j'ai vendu la formation en affiliation. Donc je pourrais t'expliquer le concept dans une prochaine vidéo si ça t'intéresse. Mais ça fait que, entre guillemets, à cette personne, j'ai dû lui reverser 855 euros de ces 4417. Donc quand tu retires les impôts, que tu retires l'affiliation et que tu regardes combien ça fait en résultat net, ça fait un résultat net de 2771,33 euros. Divisé par 12, ça fait à peu près 230 euros par mois. Sachant que là, c'est ce qui est rentré dans ma poche. Mais on enlève, on compte pas, quand je te dis ça, euh, l'hébergement du site internet à 35 euros par mois, on compte pas certaines miniatures qui coûtaient euh, 10 euros la miniature, on compte pas euh, du montage vidéo, on compte pas du matériel qui est autour de moi, on compte pas le temps de travail. Donc tu vois, c'est, on va dire, un, un revenu euh, sympathique pour 2020, 230 euros net par mois, c'est cool, mais comparé aux dépenses et au temps que ça m'a pris, je pense pas que ce soit entre guillemets rentable, c'est pour ça que j'invite vraiment ceux qui sont intéressés par YouTube à se lancer par envie et par passion, euh, la monétisation, le fait de pouvoir rentabiliser son activité sur internet et en ligne, ça viendra avec le temps, mais faites vraiment ça par passion et non pas pour euh, gagner de l'argent, même si c'est vrai que là, euh, ça fait quand même une rentrée, euh, c'est ce que je dis en fait dans mes mails quotidiens, donc c'est pour ça que je vais te faire euh, mon dernier appel à l'action. Si tu veux rejoindre la missive YouTube et recevoir un email chaque jour pour que je t'apprenne à réussir sur YouTube, obtenir tes 1000 premiers abonnés et gagner 100 à 200 euros par mois, tu vois en 2020, la première année où j'ai réussi à monétiser euh, on va dire toute mon activité sur internet, ça m'a rapporté bah, 230 euros net. Donc si tu veux que je t'apprenne à gagner 100 à 200 euros par mois grâce à YouTube sans sacrifier tes études, c'est le premier lien en description. Tu peux rejoindre la missive YouTube et tu recevras gratuitement en extrait, un extrait de mon livre « Le petit guide du YouTubeur étudiant euh, » publié en maison d'édition. Et c'est le chapitre « Choisir son matériel pour débuter ». Voilà, si ce genre de vidéo te plaît, cette honnêteté, cette transparence, le fait de te donner les chiffres concrètement, je ne vais pas te vendre du rêve à gonfler les chiffres, etc. Moi, je trouve qu'ils sont déjà très bien pour 2020 et comme je t'ai dit, en 2021, ils sont beaucoup mieux et on a passé la barre des 5 chiffres. Donc, si tu veux une vidéo là-dessus, n'oublie pas que tu peux liker celle-ci et me le dire en commentaire, me faire ton retour sur cette vidéo. Maintenant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Croyez en vous et osez. C'était Lucas Brasier.